Alors, on est donc à de l'avant-dernière coupe de Super Mario Football. Je ne dis pas de, foot, de foot Super mais... Ah, tu vois, une coupe-là et une coupe-secrète. Ah, ouais. Et une coupe-secrète, tu aurais être le personnage de vous, peut-être. Non, c'est Nintendo, c'est... On a même pas joué avec Bowser Junior euh, en fait. Oui. Ouais, plus euh, force euh, que vitesse euh, et tout. Tu aujourd'hui En dernier Hein de Hein En dernier hein hein en fin de secondes. Okay. C'est trop faible hein. yeah. Là, on a qu'à prendre Mario. Euh, Mario. Et là, en dernier, on met Bowser Junior. On ai jamais joué avec. Ouais. Si, on a joué avec, mais. dans ce une facile t'as De quoi Bah, de vache. Non. Que c'est Mais au début, oui, mais à la fin du jeu, non Tiens. Hein ah J'allais dire Oui Pauline elle est trop forte est... Oui elle a l'air facile Tu veux essayer <rire> Gosse, euh... Ah oui faut les deux <coughs> euh, Tu veux comme ça Oui Ah t'as du sourire il y bien Aïe ouh ouh T'étais pas obligé de faire ça Mario Il n'y a pas tant de truc force que ça Hein il est plus fort que lui On oh, yeah. Ah mais il est trop bien en fait Bowser Junior Il arrive à pousser son père Comment ça fait il oh, est dans 10 Deekong Par oh. enfin, contre enfin, on peut regarder Oh Vas-y on fait tirer avec ton père Donc là on s'y en si perd un but Mario il est plus fragile que... Bowser Junior ouais. Hop oh, <rire> Même pas Ouais, bon, il sort aussi hein. Le gardien, est bouge l'en gardien pense fait, c'est bon. Il conduit plus. Ah putain, le bâtard. Oh, il fait rien euh Putain, eh. Hey oh il est trop fort, le hein, gardien. <rire> trop rattrapable Ah, eh, j'ai pas vu. autres. Il y a attends, euh j'ai dit ouais, elle par contre. Euh je vois, vois plus la balle. Oh bon, tu fais quoi ah, il essaye de tromper le gardien! Oh, oh la chance! Ah, oh, les gars, chances <rire> Ah, comment il tient lui? Bon, je faire. Ah merde, moi bon, tu es Peut-être qu'il va te hein. Mais j'ai envie est de le voir, de toute façon. Ah, ouais, il a sa voiture. Bon, on va voir. De... Ouais, si que son, euh... je vois qu a plusieurs faces, c'est un peu chiant. What? Il son truc qui part complètement couche de couche là-dedans. Il rentre. Non, il rentre pas. Hein. Ah, il est même pas. C'est l'esquiver lui parce qu'à chaque fois il le rattrape. Il Ah, il peut pas me frapper. Ah ouais. Bah, oh, tu peux le faire. Oh, bah, non, c'est fait Bowser Junior, lui il avait... C'est long pour marquer un but. Hein. Oh. oh, quoi? Oh wow, non, abusé D'habitude je marque comme ça Faut bah, pas qu'il marque là On va essayer ça. Ouais, bien, c'est ouais. ouais. Bon, c'est pas grave. Allez, allez. Allez, allez, allez. Allez, allez, la même allez, la allez, allez. la allez, allez, allez, Bien sûr, oui, bah, oui. il n'y pas Vas-y, reprends. Oh putain. Cool. Ah. Mais qui est-ce qu'ils foutent ah. Non, c'est la Oui, oui, Oh, je dingue, c'est Quoi oh. Non. <rire> non. <rire> oui. Ah oui Enfin, putain, mèche. 3 oh, heures pour oh, marquer un but. J'ai une copie il me reste euh, 10 secondes. De ouais en plus c'est vrai. Ah non une minute 20. Hein. Bah qu'est-ce qu'elle a fait Elle s'est explosée elle-même. Mais elle con. Ouais hey, putain gros poire là <rire> Oh non, j'aime pas quand ils font ça là, ils m'énervent Ça va, vos ingénieurs On n'aura pas à vous dire que tu feras des va bah, par contre on a Mario, qui ne pas ce qu'il fait. C'est pas là qu'on surbiage, là, quoi. Il essaie Ah, voilà. Ah, mais... Ah, un... bon, OK Mario Putain je vois même plus où aller la balle c'est vite ça aujourd'hui là ce Ah il y, la... y a plus personne c'est normal C'est Mario ouais, c'est ouais, ouais, ouais, ouais. Ah il faut pas qu'ils marquent là. On va même plus me la balle. Allez, là, ben, Allez putain, là, ils font quoi <rire> <rire> Pourquoi ils <rire> <y a> acheté <rire> la balle de la jambe T'as dit pas <rire> oh, T'as le bordel, il faut que des passes tout le temps. 2-1, hein. bon. là, c'est vraiment encore euh, en 8 hein. ils sont chauds ah bon, Oh, ça, ça va être pire ce même truc. Ah, Ils ont eu 9-7 Mario, Douzi, pour Quoi Ah ouais, ils ont pas l'équipe C'est la même. Pratiquement.. Part, euh, ouais. bon, après pas... ils ont pas la fille euh, il Ouais, ouais y a pas poli. Mm. Oh putain, ils ont des casques. Ah ouais, bah, oh, oh, il ouais. y a fumatique toi. Bon après, des fois, ils sont forts, c'est derrière les nuls là. C'est quoi ce terrain bleu bizarre on fout le gardeau, est... allez. Je ce qu'elle a foutu. Oui, j'ai de ça, lui. Putain, j'ai l'impression que. Ouais, les contrôles sont bizarres. Putain. Tiens, mon frère. <rire> Qu'est-ce que, que je fais là Avec ma banane. Oh, juste à côté. Putain, j'ai même pas vu que j'avais la balle. Eh, je voyais plus rien. Je savais pas qu'elle m'avait repassé la balle. Pourtant, j'ai même pas appuyé sur... Euh... Les persos, ils font des trucs bizarres, des fois. Hein. Qu'est-ce que tu fais Tu danses à côté de lui <rire> non, Voilà, les problèmes. Ils ont des problèmes, les personnages, des fois. Non, J'ai Luigi plus Mais Bon d'accord Putain ça a pratiquement touché le euh, de Luigi Putain ce jeu J'arrive mieux que les français Ah Mais, oh, mais qu'est-ce qu'il fout oui c'est du fou. Il n'y a plus de poids là. Là il y a plus de points que tu l'as. Oh, oh T'as oh, fait une passe là non Pour tout. Dès que t'as fait une passe ah, là... C'est que... dans le vent le, le gardien. Mais pourquoi tu recules là Je sais pas, il va aussi ah, là-bas. Je sais pas d'où. En fait quand tu frappes un, in... un ennemi ça va donner un un item pour eux. Ouais. Ah d'accord Ah putain j'avais pas J'ai l'impression que tu appuies sur n'importe quelle touche euh, Ouais non Mais <rire> c'est bon Ah j'ai appuyé sur n'importe quelle touche pour avoir pour... entendu pour... pour... pour... pour... ça va marcher Oh là. Ah, pas joué au les... 5... <rire> Oh putain le bâtard Putain le wouji putain c'est cool Luigi a plus de voix, c'est bon oui. Mais c'est ça qui m'arrive. C'est ah. bon, pas, c'est qui. de Ok, bonjour ah. Junior, t'as une bonne fille maintenant Vas-y, avance, avance Oh putain, il a niqué, Il niqué, mais... Oh, là. OUI OUI oh, Yes ah, ouais, ouais, c'est longtemps qu'on n'a pas marqué avec lui. Le 0 <rire> Putain, je suis cool, le zéro. A 2 Non, non deux. Oh, putain il aurait pu tirer en plus, le bâtard. Le petit 3-0. Ouais. 0, ouais, <rire> je c'est de... <rire> facile avec Mario. Ouais, Ah, oh, il était moche il y avait les yeux rouges. Il cherche un... Je sais pas quoi. A ah, chaque fois il fait des passes... Mais ouais, c'est bizarre. Qu'est-ce qu'il fait <rire> a alors si ça bombe ouais. là-bas, ouais. imagine tu marques. <rire> ok, d'accord. Oui. Mais arrêtez de faire des passes comme ça, c'est bizarre, votre truc là. Hein. Au début, j'avais un peu peur avec eux parce qu'ils ont des casse qui font le bordel, mais enfin, ils sont moins ils... chiants que les autres. Ouais, c'est... Oh Mais t'as pu tirer rien après Ouais, je lui ai piqué, je lui ai tiré direct <rire> C'est vrai qu'il y a eux qui peut faire ça, non Je crois dedans, là. Oh, ouais, carrément On a réussi, hein Allez, vite allez. Ah, mais comment qui a marqué Hein Non, ouais. hein 3-0. D'accord Je marqué un but, hein Non, c'est dur, <rire> Il hey, y a que Mario qui a marqué. Bon bah finalement euh, c'était mieux que le match d'avant. Ouais bah, une... putain, ils ont fait on une ouais. oui, en fait. Ouais, ah, c'est mieux en fait. 1 à 4. Putain. Ils ont morfé les deux. 9, 1 1 bon, On aurait pas dit. Oh, on joue encore contre eux. On aurait pas dit qu'ils ont fait 9. Tout à l'heure. Ouais, c'est chelou. Ils font chier. Ah, non, on fait que des, des super, <rire> super serrés par contre. Mais oui. Alors que il faut... Par contre je crois qu'ils font vachement de place et ils tirent rarement. vraiment au Putain Mario il fait ma technique maintenant. Mais n'importe quoi. C'est moi qui a fait le dessus. Mais qu'est-ce qu'il est quoi Il m'a pris mon ballon. Mais pourquoi je fais ça alors que Bowser Général il aurait vu les quoi, pousser Bowser c'est marrant, aux gros il fait plus rien. Mais qu'est-ce qu'il a fait Oh, ouais, fait quoi un tourbillon il a monté là-haut, là, là c'était sûr que t'allais que... Il m'a raté, lui, dit. Ouais, ouais. Je casse pas. Mmh. Putain, c'est chaud. Oh, putain, je t'ai Oh, putain, tu fais rien à faire, a le Aïe ah, il... Oula oula oula Ouf Putain il. Bah tout à l'heure, oui là, je veux bien qu'il peut faire 9, euh, mais tout à l'heure, non. Arrêtez. Bon tout à l'heure, j'en fais 9-7, hein, mais là, ils ont fait 9-1. Ouais, c'est vraiment. Ouais. Vous êtes sûr que ce qu'on va prendre, quand même, c'est qui qui est la balle putain C'est même pas celui qui a le champignon, c'est moi là, c'est le ce frère Oh quel enculé celui-là Oh laisse a là ah, est, mais... qu est ce qu'il Qu'est-ce qu'il fait Luigi Ah enfin Et on cru que... Ah on... Passe pas, c'est les deux ingénieurs qui a tiré Il fait l'avion Ah passe-toi Je vois Tant pis hein. Ah il tire avec sa main en fait ouais, ouais. Ouais, puis, il se croit pas au foot, non. Il se croit en une balle. Pourtant, il tire avec. Pourtant, il pousse la balle avec sa main, enfin, avec ses pieds. Enfin, je sais pas si elle qui tue, mais quoi. Il faut savoir. Ah, tu vas te te marquer, là. Bah, non, non. Là, tu fais comme eux, là. Tiens Putain, t'as rendu tirer. Oh, je vais être devant. Il a raté de toute façon. Moi, je rater, toi, mmh. ouais. non, pas... ouais, là, là Il est loin, il a raté à moitié, il a raté. Mais appuie quand même sur le ouais, ouais. Je suis, <rire> je suis Appuie quand même sur le bouton. Ah merde! Ah oh. il est rentré. Ah ouais Non, <rire> il est rentré. Oh, putain, Pourquoi il y a deux? Non, non c'est pas trois. Bah, il y avait zéro. Ah, Tiens, que t'as joué deux secondes. J'ai dit direct. Bon Mario tu vas pas jouer avec moi. J'essaye es ouais. de faire un combo. Pour putain. Vraiment... putain, je euh, joue deux secondes. Je vais. Euh, bon, je vais garder tu but. Moi je Mais quoi Ah il n'y a pas C'est parce que. Putain mais elle, elle est balance je sais pas d'où J'ai vraiment une sensation quand elle frappe fort. Ah, cool. ah elle est un peu moins forte mais non tire elle est on dirait que du il... a... mal quand on est au milieu t'as vu mm -hmm. T'as la technique là tu m'as vu tire tout le temps au milieu parce que sur le côté j'ai la Ah j'ai la Les Bowser Junior c'est quoi ça Tu comprends à ta force ouais. Bon à peu près là euh, ah ouais, c'est à côté, on, on avait qu'à rattraper quasiment. Moi, ah ouais, c'est fais bien tout ça. Vas-y, Mario. <rire> ah oui, faut que je t'écharpe. Je vais t'écharper. Ah T'as dit que t'as 5-2. 5-2, je vais Deux objets d'un coup. Ah, oh non! Oh non, pas ça encore. Pfff. Bon, elle a raté. Un... Là, elle a raté, les mais ça marche quand même. Non, mais elle est dans le noir, elle. L'objet était dans... dans le rose. Enfin, dans le rouge. Pourquoi tu les sont vains, chien. Ouais, c est sur un chat? Ouais, c'est parce que t'as pas appuyé assez, pu... c'est pour ça qu'il est passé. Oh putain, ils ont une école! Oh, on peut pas rien faire! C'est quand même si C'est celui qui a le ballon qui utilise aussi! Ah, bah, elle? Bon, oh, bah là, tu peux rien faire, tu peux que la laisser passer. Si, peut-être que maintenant. C'est parce que tout le monde est par terre! Yuri! Ohlala, là, là. mais c'est le bordel! <rire> il a fait un retour de Non, mais de toute façon, il y a 0 secondes. Ah merde! Il a, il a marqué alors qu'il y avait 0 secondes. Je sais pas comment il a fait ça, mais. Oh, c'est vachement la touche. On moi c'est un. 5-3. Il a marqué à la toute fin Bah, c'est bon, on a gagné, en fait. Déjà? Trop rapide la coupe! bah on fait le que ça rend bien putain on a eu la Ouais c'est trop facile bah, je crois l'équipe elle est bonne ça rend bien je crois c'est ah, ah, vrai ouais, qu'il y a je... pas de maillot hein, là vois hein. non Ouh, ouais. Débloqué, coupe oh là ça a l'air quand même à l'air dur si on n'arrive pas on l'a fait la prochaine fois Pierre, c'est pas grave on la met quand même dans la vidéo si mmh. on n'arrive pas ouais.